Soit ABC, un triangle, et M, le milieu du côté BC. Le cercle inscrit de centre I touche BC au point D. Soit E, le symétrique de D par rapport à M. Démontrez que les droites IM et AE sont parallèles. pour montrer que deux droites sont parallèles si elles sont coupées par une sécante il suffirait donc de prouver que ces deux angles alpha et bêta soient égaux alpha et bêta sont des angles correspondants formés par ces deux droites avec cette sécante alpha égale bêta. Question. Alpha dans son triangle idm. C'est un triangle rectangle en D. Propriété de base. Cercle tangent. La tangente. Perpendiculaire au rayon. Triangle rectangle. Si je connais ID, le rayon du cercle, si je connais DM, je pourrais écrire la tangente de alpha. Est-ce que j'ai un triangle rectangle pour écrire tangente de bêta Parce qu'alors, cette égalité équivaut à tangente alpha égale tangente bêta. Je vais prouver que les angles sont égaux en prouvant que leurs tangentes sont égales. Tangente de bêta. Pour cela, il faut que je trace la perpendiculaire issue de A. à la droite, Bc. On va essayer. J'appelle ce point K. Donc, je vais essayer d'exprimer tangent de bêta aussi dans ce triangle AKE. Et la tangente de alpha dans le triangle IDM. Les notations générales pour le triangle ABC le côté opposé à l'angle B, c'est petit b. Opposé à petit a. Opposé à c'est petit c. Et pour trouver tous ces segments, DM, ME, ME est égal à DM, BD, BD et BF. Ici, le point de tangence. BD et BF sont deux segments égaux. Et je connais une formule pour exprimer BD et BF du manuel de seconde. Si je note par P le demi-périmètre, petit a plus petit b plus petit c divisé par 2, alors BD et BF, tous les deux sont égaux à P moins B. Propriété prouvée en seconde. J'esquisse un peu la démonstration. Ces deux tangentes sont égales celle de là aussi, celle de là aussi. On a deux, deux, encore deux segments égaux. La somme, ça donne tout le périmètre. Et je peux calculer, prouver cette formule-là. Exercice facile. Dans le triangle IDM. Je vais calculer DM et ID pour écrire la tangente de alpha. Dm, DM, c'est égal à BM moins BD. DM égale BM moins BD. Qui est égal à BM c'est la moitié du côté A, donc A sur 2 moins BD. Je viens de dire, c'est P moins B. Égal. Un petit calcul. A sur 2, moins P, je l'appelle, c'est A plus B plus C sur 2. Moins B, ici présent. Égal. Même dénominateur. A sur 2, moins A plus B plus C sur 2. Moins, moins, ça fait plus, plus B. C'est-à-dire plus 2B sur 2. Égal, dénominateur 2, A, moins A, moins B, moins C, plus 2B. Je réduis A, moins A, 2B, moins B, résultat, B, moins C, sur 2. J'ai trouvé la longueur de M dm qui est égal à me égale b moins c sur 2 le rayon r du cercle inscrit une formule aussi prouvée en classe de seconde r égale s sur demi périmètre l'air du triangle Divisé par le demi-périmètre. Esquisse de la démonstration. Le cercle inscrit le centre. Les trois rayons, au point où le cercle est tangent au triangle. Si j'additionne l'air de ce triangle, plus l'air de ce triangle, plus l'air de ce triangle, je vais toujours obtenir côté fois hauteur sur 2, côté fois hauteur sur 2, côté fois hauteur sur 2, j'additionne et nous voilà. Du coup le rayon donc c'est égal à l'air, une formule de l'air égale AC sin B sur 2. Je remplace. AC sinus B sur 2 de P, le P qui est là, c'est-à-dire AC sinus B sur A plus B plus C. Petit P est demi périmètre 2P, ça fait A plus B plus C. Bien, ça c'est le rayon. J'ai donc le rayon GDM que je viens de calculer, alors tangent de l'alpha, tangente de alpha égale côté opposé sur côté adjacent, le rayon que je viens de calculer, AC sinus B sur A plus B plus C, divisé par BM qui est égal à B moins C sur 2, donc multiplié par 2 sur B moins C égale 2ac sin b sur a plus b plus c facteur de b moins c. Et je viens d'exprimer tangent d'alpha de en fonction des longueurs des côtés du triangle et de l'angle b. Pour exprimer tangent de bêta dans le triangle AKE Côté opposé sur côté adjacent, le côté opposé à je l'obtiens du triangle ABK, angle B, C sinus B. Je vérifie, sinus B, côté opposé sur l'hypoténuse, C sinus B sur C, sinus B. Donc AK, je connais j'ai exprimé en fonction de C et de B. Maintenant, il reste à calculer le segment KE. Avec tous les données tout à l'heure, je peux être capable d'en trouver. Tout d'abord, BK est, cos, est égal à C cos B dans le triangle AKB. Du coup, on a cette configuration. BK égal cos B fois C. Et pour trouver K E, c'est-à-dire cette longueur, je vais procéder de la manière suivante. Alors, K E, est égal à BE moins BK. B E moins BK égal B E, e c'est P moins B. Plus DM plus ME, ça nous fait 2 fois B moins C sur 2, donc B moins C, tout ça c'est BE, moins BK C cos B. Ce qui nous donne P moins C moins C cos B. Finalement, tangente de l'angle bêta égale ak sur ke ak c sinus b ke p moins c moins c cos b voilà tangence de bêta Rappelons que tangente de alpha égale 2ac sinus b sur a plus b plus c fois b moins c. Pour prouver que les angles alpha et bêta sont égaux, il faudrait que leur tangente soit égale. Autrement dit, que ces deux expressions soient égales. Pour prouver que ces deux expressions sont égales, on va procéder par équivalence. Ça équivaut à... Déjà, dans les deux membres, je peux diviser par C et par sinus B. J'obtiens le produit en croix. Ça fois ça, là il y a 1, égal à ça fois ça. Donc ça fois ça, ça nous fait a plus b plus c facteur de b moins c égale 2 ça, facteur de tout cette chose là. Je vais disparaître le petit p qui est égal à a plus b plus c sur 2 le reste moins c, moins c cos b équivaut comme j'ai encore beaucoup de travail ici, je garde encore cette expression sans la développer. Je travaille ici. Je distribue 2a facteur de ça, facteur de ça. 2a fois ça, ça fait 2, simplifié par 2. Il reste a fois a a carré plus ab plus AC moins. 2AC, ça fois ça, moins 2AC cos B. J'ai développé en distribuant 2A à tous les termes. Celui-là, celui-là et celui-là. J'aurais pu bien sûr développer ici. Je développe maintenant AB, moins AC, plus B carré, moins BC, plus BC, moins C carré. Égal, deuxième membre, je peux le réduire un peu, ici. Donc, il reste A carré, plus AB, moins AC, moins 2AC cos B. à quoi ça équivaut Il y a des temps qui disparaissent dans les deux membres. AB, je soustrais AB des deux membres, moins AC des deux membres. Moins bc plus bc, ça se réduit. Ça équivaut à quoi b carré moins c carré égale a carré moins 2ac. Si je passe c carré dans le deuxième membre, ça nous fera b carré égale c carré plus a carré moins 2ac cosinus B. Mais cette relation est vraie. C'est le théorème du cosinus dans le triangle ABC. Elle est vraie, cette relation. Donc toutes les autres égalités qui sont équivalentes sont vraies aussi. Conclusion, tangente alpha égale tangente bêta. Du coup, l'angle alpha égale l'angle bêta. Donc les deux droites, I, M et A, E sont parallèles.